Salut Tom Salut Flo Salut à tous Bienvenue sur Qu'est-ce que tu geeks, la chaîne de vulgarisation informatique libre de droit et sans publicité. Ici vous allez trouver des réactions sur l'actualité avec le format HO où vous découvrirez les dernières infos du monde informatique. Des réponses à vos questions. Avec les qu « Qu'est-ce-qui-se-passe-quand », format dans lequel vous trouverez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Ou pas. Sur votre ordinateur. Un regard sur le traitement médiatique de l'informatique. Avec les « Rumeurs », un autre format qui vous permettra de découvrir ce qui se passe vraiment derrière les titres putaclic. Des explications à la pelle. Avec les « Man ».« Man » comme « Manuel », comme dans « Read the Fucking Manual ». Format dans lequel vous découvrirez un concept qu'on vous expliquera de bout en bout. Comme le chiffrement. De bout en bout. Merci Flo. Vous l'avez De bout en bout. Si vous n'avez pas compris cette blague, abonnez-vous. Et vous trouverez aussi... Des t-shirts. Des références culturelles. Des mignons. Euh... Un tableau noir avec des trucs écrits dessus. Des acronymes imprononçables. La DGLFF. Un générique en motion design un Tipeee. Mmh, mmh. Un Tipeee. Voilà, c'est ça. En parlant de Tipeee, comme nos vidéos sont libres de droits et sans publicité, si vous considérez que ce qu'on fait vaut le coup, vous avez la possibilité de participer à notre rémunération. Tipeee, de l'anglais « tip » qui signifie « pourboire », c'est une plateforme qui vous permet de nous financer à la hauteur que vous pouvez, souhaiter et estimer juste, à partir de 1€ euro ponctuellement ou mensuellement. En plus, ça vous donne accès à des super bonus. Alors allez faire un tour sur notre page Tipeee, tout y est expliqué. Et on vous met le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir en likant, en partageant et en en parlant à votre voisin, en vous abonnant à la chaîne et en nous laissant vos commentaires. Merci à tous, c'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut, Salut